Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va vous parler d'une application mobile qui va vous faciliter la vie, en tout cas pour ceux et celles qui habitent dans le territoire du Nord Grande Terre. On parle de Nord Connecté, nouvelle application mobile. Et pour en parler ce soir, nous recevons Louis dino Trobo, chargé de mission numérique à la CNGT. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagrin. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour parler, allez, de... De ce nouveau outil, nouvel outil, j'ai envie de dire, numérique à destination des administrés du Nord Grande-Terre, qui est cette application mobile Nord Connecté. Oui, tout à fait, puisque la CNGT et ses cinq communes membres ont mis en œuvre une application mobile dite citoyenne, qui est disponible depuis la fin d'année 2022 dans les deux stores. Mmh. Donc, l'Apple Store pour les téléphones iPhone et euh, le Google Play Store pour les téléphones Android. Euh, effectivement, comme vous l'avez dit, sous le nom Nord Connecté. Donc, alors, plus en détail Nord, N-O-R-D ben, est connecté en créole. Donc, avec K-O-N-E, accent grave, K-T-E, accent aigu. D'accord. Voilà, disponible dans les deux stores et effectivement pour euh, fournir des services et des informations. Aussi bien aux administrés qu'aux visiteurs. Je confirme d'ailleurs que l'application est déjà sur les différents stores, que vous pouvez la télécharger. Et on va le faire de façon ludique pour nos téléspectateurs. Aujourd'hui, avec cette application, on peut avoir aussi bien des informations sur les démarches administratives, les services, des numéros de téléphone, des liens utiles, plusieurs fonctionnalités et faciles d'accès. Tout à fait. Voilà. On a tout un ensemble de fonctionnalités, mais on en a quatre particulièrement que l'on souhaite mettre en avant. Vous avez cité la possibilité d'avoir des actualités ou des informations oui. sur la vie du territoire, qui concernent donc aussi bien la CNGT que les différentes communes membres. On veut mettre en avant aussi les signalements géolocalisés, donc qui permettent à un utilisateur de remonter des informations que ce soit ouais. la CNGT ou les communes. Alors ça c'est intéressant, oui. euh, ça veut dire que par commune, je, je découvre en même temps que vous, hein, chers téléspectateurs, mais par commune je peux, euh, moi en tant que citoyen, signaler un animal errant, un cadavre d'animal, un problème sur la chaussée, un problème d'éclairage. Tout à fait, donc ouais. l'utilisateur qui est dans la rue, hors de chez lui et qui veut remonter une information, effectivement, il suffit qu'il se, bah, se connecte et qu'il sélectionne le signalement qui va bien pour effectivement par exemple remonter un problème d'éclairage public ou un chien errant ou un cadavre d'animal. Alors le, les informations demandées dans le cadre de ce signalement là sont minimales, hein, c'est nom, prénom, adresse mail ouais. pour être contacté, euh, -être activer de la de localisation ouais. effectivement, pour pouvoir bah, localiser le ouais. signalement, prendre une photo parce qu'il est parfois plus utile d'avoir une ouais. preuve visuelle et voilà, ouais. les informations sont vraiment minimales et nécessaires les informations oui. nécessaires au traitement du et c'est vraiment facile, c'est accessible à monsieur et madame tout le monde, en fait j'ai mon application je tout fais la, la photo du nid de poule du trou dans la route Exactement. et j'en rentre les, les coordonnées et vous, et le, valide. et, voilà, et tout vous tout validez ça veut dire que l'information arrive directement au service concerné oui, dès que l'utilisateur valide son signalement un mail est généré automatiquement vers le service qui va bien, soit de la CNGT soit des communes et donc ensuite le service en question va euh, dans un délai assez court accuser de réception du signalement en question et donc on informe l'utilisateur que le signalement a bien été pris en compte et ensuite en fonction de la durée du traitement ça peut être quelques heures ou plusieurs jours euh, une fois que le traitement oui. aura été signalement, on l'informe là aussi oui. du traitement de son signalement. C'est une vraie révolution parce que ça permet, j'imagine, de gagner du temps, euh, de l'efficacité également dans les actions à mener sur euh, les différents quartiers du territoire. Tout à fait. Bah, oui. Aussi bien pour l'utilisateur dans l'information euh, du traitement de son signalement mm -hmm. que les communes dans bah, l'obtention de l'information et dans le traitement effectivement de, de l'information. Alors on voit qu'il y a des, des, des précarés prédéfinis, hein, je euh, le citais, pour les signalements en tout cas. Oui. Euh, mais on peut, où il y a au niveau divers, par exemple euh, des choses qui ne sont pas de la responsabilité de la CNGT ou des communes, je prends allez, une fuite d'eau sur le réseau on oui. pourrait pourquoi pas vous la signaler ou vous pourriez transmettre l'information au service concernés Oui effectivement, oui. alors il y a cette case divers oui. au cas où le signalement concerne une catégorie qui oui. ne correspond pas à celles qui sont prédéfinies ou effectivement éventuellement un euh, signalement qui ne relève pas effectivement du champ de compétences soit de la CNGT soit des communes oui. alors c'est pas le cœur de cible hein, mais on, effectivement mais ça, peut, lui, ça peut servir, ça peut servir, quand servir même. dans ouais. ce cadre là ouais, ouais, à ne pas utiliser pour dénoncer ses, ses voisins parce qu'on a un, <rire> souci, un souci avec lui. Mais alors, pour revenir plus sérieusement sur l'application, on le disait, facile d'utilisation, facile à télécharger, euh, des informations sur les numéros utiles également parce que souvent oui. on cherche les services concernés. Je prends par exemple dans des et services les numéros dont on a besoin pour une démarche d'état civil, de transport oui. scolaire, de restauration scolaire également. Oui, alors il y a différents types d'informations, oui. soit... Euh, comment dire, il y a un service dédié et à ce moment là on donne les horaires d'ouverture le service en question et l'adresse ou au pire, on envoie vers un numéro de téléphone auquel euh, bah, la personne peut entrer en contact soit avec la CNGT, soit les communes dans le cadre de sa démarche. Alors moi j'ai une question qui va peut-être vous embêter, mais on est là pour ça aussi. Oui. Est-ce que cette application peut évoluer demain en fonction des besoins de l'administré Je prends un exemple, on a un souci en Guadeloupe, on ne va pas se cacher, euh, quant au, à l'élaboration de cartes d'identité, de passeports et tout. Est-ce qu'il y a une démarche à faire aujourd'hui sur Internet, sur les, les, services, les sites Internet officiels hein, du gouvernement oui. Est-ce que demain, ces pièces-là pourraient être transférées au service de la commune, de son territoire, pour faire accélérer un dossier, pourquoi pas bah, Il se trouve effectivement, c'est une, hein. une chose à laquelle on a réfléchi, ouais. on s'y penche actuellement pour voir effectivement dans quelle mesure, mais avec toute la sécurité qui va bien, bien le sûr. traitement des données, etc., dans quelle mesure il sera possible d'effectuer de, une telle démarche par le biais de l'application. Donc c'est en cours d'étude et on, bah, on tiendra à informer la population oui. en fonction du, du résultat. En tout cas, on, on a noté que l'application la, évo a, a évolué, évolué puisqu'elle va s'intéresser bien évidemment aux besoins des administrés du territoire, oui. mais ça concerne également les visiteurs euh, de, des cinq communes de la oui. CNGT. C'est vrai que je n'ai pas dit, mais forcément il fallait oui. partir avec un périmètre de départ, mm -hmm. un certain nombre de fonctionnalités. Après, comme vous le dites, avec la pratique, certains besoins pourront oui. être comment dire, remontés par les utilisateurs ou la population. Oui. Effectivement, en fonction du nombre de remontées de le, du côté utile pour la population... On pourra faire évoluer l'application, retirer des fonctionnalités ou au contraire en rajouter. Effectivement. On, on, on voit par exemple, c'est un des grands sujets hein, demandés par les administrés d'un territoire, la question euh, des transports euh, oui, en parfait. commun. Est-ce que demain on peut imaginer que sur l'application je peux retrouver euh, euh, là où se situe exactement un bus, son temps d'arrivée par exemple, je pense notamment au bus du réseau spécifique mmh. de la CNGT. Hein. Alors il y a une brute pour ça, oui. alors on n'est pas encore euh, activé par défaut. Mmh. A, on est en train actuellement d'échanger justement avec euh, la société qui s'occupe des lignes de transport du oui. territoire de la CNGT. Et là aussi, on travaille justement à l'intégration de ces, de ces données-là. Donc vraiment avoir donné un maximum d'informations. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde utilise hein, son, son, smartphone, hein, dans son smartphone dans ses services du quotidien. Là, c'est vraiment l'outil qui illustre la transition numérique de la CNGT. Oui, tout à fait. Alors, on est vraiment dans une démarche de valorisation du territoire, oui. de transition vers le numérique. Bah, J'ai eu l'occasion il y a quelques temps de passer pour la place de marché oui, bien euh, sûr. ma boutique du Nord. Oui. Effectivement, là, c'est une seconde initiative que l'on lance toujours dans le biais de cette transition. Oui, ma boutique du Nord pour les acteurs économiques du territoire, euh, vous avez votre page gratuitement, allez-y. Voilà, <rire> tout à fait, exactement. Et donc là, c'est la deuxième initiative à court terme que l'on lance effectivement à destination de la population. En dehors des deux autres briques qu'on a vues avant, il y a peut-être deux autres briques oui. que je voudrais mettre en avant, c'est les adresses utiles, oui. qui recensent un certain nombre oui. d'adresses utiles, du coup les pharmacies, les médecins de garde et autres informations. Oui, en dehors des services administratifs. Voilà, et ouais. les différentes adresses touristiques ou autres. Et oui, clairement, une... ça c'est important, vous le disiez, si je veux savoir qui qui est le médecin de garde dans ma commune, je Vous peux avoir accès, voilà. à avoir l'information sur l'appli. L'application aura oui. tout son, son utilité dans ce cas-là. Une quatrième fonctionnalité que l'on considère intéressante aussi, c'est la possibilité pour les parents de connaître les menus des cantines oui. de, de, de la commune ouais. où euh, sont enfants vont. Et donc, en fonction de la fréquence de la mise à jour des, des menus, on les met à jour directement dans l'application, de façon à ce que les parents disposent de l'information la plus, la plus à jour possible. On voit également qu'il y a la possibilité d'avoir des liens directs sur les, les réseaux sociaux de chacune des communes du territoire. Oui, effectivement. Alors, oui. On recense aussi bien les sites Internet que les sites réseaux sociaux, de mémoire Facebook. Et on a aussi un certain nombre d'informations sur la CNGT et notamment les élus communautaires, ou les différents services ou directions de la, de la communauté d'agglomération. Et donc les euh, habitants pourront effectivement y retrouver toutes ces informations-là. Et puis on rappelle, euh, très important, que l'application est téléchargeable gratuitement. Oui, <rire> tout à fait. L'application la, est gratuite, oui. disponible dans les deux stores. Oui. Euh, de mémoire, on a indiqué une adresse de contact pour les remontées dont on a parlé, hein, sur oui. les suggestions d'amélioration, les choses à supprimer ou à, à améliorer. Donc que les utilisateurs téléchargent l'application, hein, on les incite à télécharger et à nous remonter toute information utile à l'amélioration du service On invite en tout cas tous les habitants des 5 communes du Nord Grande Terre qui ont un smartphone à télécharger l'application ça s'appelle Nord Connecté alors Nord N-O-R-D est connecté en créole Oui, c'était volontaire en tout cas Oui pour avoir la petite touche locale et qu'on parle bien du territoire de la Guadeloupe et en particulier de la CNGT K-O-N-E accent grave, K-T accent aigu, Tout voilà Merci Louis Dino-Trobot d'avoir expliqué cette idée innovation hein, sur euh, le territoire, parce que je crois bien que c'est la première du genre euh, sur le territoire de Guadeloupe. Alors, je vous avoue, ne pas avoir l'information... Mais dans mais son ensemble, oui, en tout cas. Oui, je pense que dans oui. son ensemble, on oui. doit oui. être une des premières, effectivement, pour une communauté d'agglomération à lancer une telle initiative. Voilà, non connecter l'appli qu'il vous faut euh, pour signaler euh, tous vos soucis sur le territoire. L'information arrivera directement. Merci en tout cas de nous avoir suivis euh, pour ce rendez-vous de questions sans détour. Merci à vous, Louis-Dino pour ce rendez-vous. Et ben, nous, on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition demain soir. Mais d'ici là, excellente soirée avec nos programmes.